Yo les gens Comment allez-vous pour ma part Je vais très bien ici Tina pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tina Fitness les gars Alors comment allez-vous Écoutez, pour ma part je vais super bien Et eh bien écoutez aujourd'hui, j'avoue ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne Tina Fitness Et eh bien écoutez aujourd'hui je vais, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale car c'est pas une séance particulière, c'est une séance un peu particulière euh, Non je veux dire c'est pas une séance banale, c'est une séance un peu particulière en effet, là, on ne va pas se trouver à la salle de sport, mais on va se trouver dans ma chambre, là où je vais vous filmer une séance à faire n'importe où, où que vous soyez, peu importe vos moyens, que vous soyez ou non inscrit à la salle de sport, ça convient à tout le monde. ok Alors, aujourd'hui, on va enchaîner quelques exercices du haut du corps, c'est-à-dire pectoraux, biceps, dos, triceps pecto, biceps, dos, triceps, épaule aussi, épaule aussi d'ailleurs. Ok, on va enchaîner tout ça dans ma chambre. Je vais vous montrer comment vous avez la possibilité, sans même être inscrit dans une salle de sport, de vous muscler le corps sans aucun souci. Ok les gars, alors sans plus attendre, je vais pas vous laisser patienter plus que ça. On y va comme ça, la vidéo sera pas trop longue et sera agréable à regarder. Ok, let's go. Alors mon conseil, vous prenez un sac. Peu importe le sac que vous avez, un sac à dos, vous fourrez tout ce que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire des gros livres, des bouteilles d'eau. Là, par exemple, j'ai mis des gros livres et tout, mes livres de cours, j'en ai mis pas mal. J'ai mis des, euh, des, des feuilles blanches et tout, j'ai plein, plein de trucs. Ça faisait environ 10 kg un sac de 10 kg kilos. Hop, je prends le sac, je le ferme, je le mets sur le dos, ok Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est quoi La deuxième chose à faire, c'est de vous mettre une musique une musique motivante obligatoire parce que si vous avez, si n'avez pas la motivation vous pouvez vous pourrez pas faire de, de séance ok alors vous choisissez bien votre musique et vous la mettez et là j'ai mis une radio qui s'appelle Japan FM c'est une, une radio japonaise qui diffuse que de la musique japonaise ok j'aime bien la musique japonaise j'aime bien le rythme et tout et moi ça me motive pour aller à la salle de sport ok et voilà alors on va commencer tout de suite avec les pecs de haut là on va faire des séries de pompes ok alors j'ai bien mis le sac de 10 kg sur mon dos et là je vais faire mes pompes alors les pompes faites les bien écartées ok de manière à ce que les pecs ressentent toute la pression d'accord et à chaque fois descendez bien limite vous touchez le sol avec vos pecs et vous remontez ça sert à rien de remonter trop haut ni trop d'air, il faut trouver le juste milieu, ni trop, ni trop peu, d'accord Vous remontez, vous descendez, vous remontez. Là, ma première série, j'ai fait, je crois, j'ai fait 20 pompes, histoire 2. Et là, je fais une deuxième série de pompes. Pareil, regardez bien. Ma deuxième série de pompes. Là, regardez bien. Franchement, je vous dis, essayez de... Vous descendez, essayez de descendre. Limite, vos pectoraux vont, vont, vont, vont toucher, essayez de toucher le sol et vous remontez, d'accord Essayez de garder bien les bras écartés, de prendre un écartement. Pas énorme non plus, mais pas un petit écartement non plus. Parce que si vous si vous, é, si vous écartez pas assez, vous allez travailler les triceps. Et si vous écartez trop, vous allez travailler euh, plus les épaules quand même. Il faut trouver le juste milieu, d'accord Donc, il faut pas ni trop ni trop peu, pareil, l'écartement. Histoire de bien sentir les pectoraux. De manière à ce qu'à la fin de, de votre série de pompes, vous, vous ayez les pectoraux qui vont exploser, d'accord Ok Ok, là on va passer au deuxième exercice qui, qui, qui sera quoi Je me rappelle plus trop, je crois que c'est les biceps. Le deuxième exercice ce sera les biceps. Pareil avec le sac de 10 kg, ok Vous allez prendre le sac par son... Vous savez, le petit bout, super... Bref, vous allez porter le sac avec votre main. Hop, vous, comme vous voyez dans la vidéo, de toute façon, vous... vous avez des yeux, j'ai envie de dire. Vous regardez, hop, vous portez, vous faites une série de... Bon après c'est selon vous, moi par exemple j'ai fait une série de 10 normal hein. Surtout regardez bien mon bras, épaule, coude, aligné le long du corps Et Il n'y a que l'avant-bras qui bouge, vous voyez bien, il n'y a que l'avant-bras qui bouge D'accord les gars, les filles aussi d'ailleurs si vous voulez vous, vous entraîner chez vous. vous Regardez bien, il n'y a que l'avant-bras qui bouge Là j'avoue des fois je fais des mouvements mais ne vous inquiétez pas c'est vraiment... Parce que c'est, le, le, il est pas trop lourd, mais j'étais un peu fatigué, c'était le matin et tout, voilà. Vraiment, je vais faire une deuxième série, regardez bien. Là, il y a, plus de, il y a un peu plus de lumière. D'ailleurs, excusez-moi si quelquefois, ça manque de luminosité. C'est voilà, parce que c'est en s'il fait pas très beau, il n'y a pas trop de soleil. Bon, voilà, c'est pas trop de ma faute, c'est la faute de Madame Météo, d'accord Comme je vous le dis dans la vidéo, enfin, vous n'entendez pas parce que j'ai muté. Mais sinon regardez, il n'y a que l'avant-bas qui bouge. L'épaule et le coude sont alignés au corps. D'accord Épaule, coude, alignés au corps. Regardez bien. Bam. Et en plus, ça vous faire des biceps de malade. Là, c'est vraiment une vidéo. Franchement, si vous n'êtes si pas inscrit à la salle de sport, si vous n'êtes pas, euh, on, on est bien d'accord que tout le monde n'a pas la, la possibilité de s'inscrire en salle de sport. D'ailleurs, ni d'y aller. Il y en a qui sont inscrits, ils ne peuvent pas y aller. C'est vraiment par rapport à ça. Là, le troisième exercice, ça va être sur les épaules. Là, on va faire les épaules. Alors, pareil, vous prenez le, votre sac avec les deux mains. Vous allez faire une élévation verticale. Euh, en gros, élévation, euh, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, relevé menton. Voilà, relevé menton, ça, ça s'appelle. En gros, vous allez porter votre sac avec vos deux mains et vous allez ramener jusqu'à toucher votre menton. D'accord Regardez bien, vous ramenez jusqu'à toucher votre menton. Et là, ça va, ça va vous travailler les épaules et les trapèzes d'accord Épaule trapèze, vraiment gérer la montée gérer la descente vous pouvez même le faire avec un bras c'est pas, pas des conseils mais bon je vois pas l'utilité mais avec deux bras c'est déjà pas mal si vous voulez que c'est pas très lourd vous rajoutez du poids vous pouvez rajouter des bouteilles d'eau voilà pas mal de trucs vous pouvez rajouter plein de pains de trucs en plus si vous avez des poids chez vous hop vous rajoutez des poids à l'intérieur du sac sans souci et là vous voyez relevez menton franchement je vous promets ça va vous travailler les épaules là je l'ai senti j'ai senti mes, mes trapèzes et mes deltoïdes les deltoïdes c'est cette partie là que je touche non pas ça ouais ça voilà c'est ça les deltoïdes c'est vraiment l'épaule euh, bref là je fais un truc mais ne tenez pas compte de ce que vous venez de voir alors pareil là c'est un autre exercice là c'est d'habitude on le fait avec des haltères mais là j'ai pris la variante avec le sac de 10 kg euh, élévation, élévation latérale, pareil, euh, vous essayez de ramener votre coude en face de vous, d'accord De toute façon, vous voyez comme dans la vidéo, vous essayez d'avoir le, le bras le plus tendu possible, d'accord De manière à ce que toute la charge soit sur les épaules et non pas sur le triceps ni le biceps, ok aussi, n n ne trichez pas trop avec le dos parce que je vois là, je triche un peu avec le dos, évitez, d'accord C'est quoi tricher avec le dos C'est essayer de remonter le dos de manière à ce que, voilà, pour, euh, pour vous donner de l'élan. C'est ça, ça, ça qu'on appelle tricher avec le dos, d'accord Là, vraiment, essayer de rester stable. J'aurais même dû me coller à l'armoire juste derrière moi, histoire de bien garder ma stabilité, d'accord Surtout, essayez de ne pas trop bouger. Juste, il n'y a que l'épaule qui, qui travaille. Et pas force, il ne faut pas forcément mettre lourd. Sinon, euh, l'épaule, c'est un muscle fragile. Forcément, il faut, ça ne sert à rien de mettre lourd. Okay? Là, on passe au quatrième exercice, qui, c'est le dos. Okay? Là, c'est le dos. Euh, je ne sais pas comment s'appelle cet exercice, mais le principe veut que vous prenez un banc. Euh, n'importe quoi, un, un appui avec votre main gauche ou votre main droite, selon celle qui travaille. Par exemple, si vous travaillez de la main gauche, vous allez prendre un appui avec la main droite, d'accord Vous allez essayer de porter, euh, en fait, c'est une sorte de soulever de terre, mais à un bras, en fait. Vous allez essayer de porter de manière à ce que votre coude revienne derrière votre dos, d'accord Le coude doit se, se, se téléporter limite et apparaître derrière votre dos. C'est-à-dire, comme dans la vidéo, pareil, vous baissez le dos droit, t -t toujours le dos droit, et là, ça va vous travailler tout ce qui est... Euh, tout ce qui est... comment euh, euh, Qu ça s'appelle ça déjà Bref, on va dire le dos. Euh, mais je sais pas comment ça s'appelle. Bref, on s'en fout de toute façon. Ça va vous travailler le dos. Euh, ça s'appelle... Bref, le dos, on va dire le dos, ok si vous vous rappelez du, du nom, cette partie-là, vraiment, cette partie du dos. Bref, je ne sais pas, je m'en fous, je m'en fous. De toute façon, c'est le matin, c'est le week-end, j'ai un week-end de trois jours. On va pas se casser la tête. Bref, pareil, vous faites des répétitions selon votre poids. Moi, après, encore une fois, j'ai mis 10 kilos. Je, je pense à, à peu près 10 kilos. J'ai mis 10 kilos à peu près. Après, selon votre convenance, vous pouvez réguler le poids. Moi, j'ai mis 10 kilos de manière à ce que je puisse travailler 10 kilos sur tous les exercices parce que forcément on est d'accord que pour soulever 10 kg euh, bras tendus c'est pas forcément évident alors réguler votre, votre, votre poids d'accord c'est selon votre convenance vraiment c'est selon ce que vous pensez ce que vous, vous voilà ce que vous voulez hein. après c'est encore une fois je suis pas coach sportif moi je montre mes entraînements les possibilités ce que vous pouvez faire pour vous améliorer en muscu après c'est ce que moi je faisais hein. moi je me rappelle au début de la muscu je faisais ça Bref, là, ensuite, on passe au cinquième exercice qui est les triceps. Alors, ça, c'est quoi bah, En fait, ça, c'est un exercice pour travailler les triceps. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais, en bref, ça consiste à quoi Ça consiste à prendre le sac, ramener au-dessus de sa tête, mettre l'épaule et le coude alignés au corps et descendre l'avant-bras en arrière. C'est-à-dire, l'avant-bras doit descendre en arrière de la tête. Regardez, euh, là on voit pas trop, mais en gros le principe c'est ça. Regardez, voilà. L'avant-bras descend en arrière et là vous remontez. Lorsque vous avez remonté, vous remontez de manière droite. Ok L'épaule et le cou doivent toujours être alignés à la tête et au corps. La seule chose qui doit bouger c'est l'avant-bras. Ok, d'accord les gars Et les filles d'ailleurs. La seule chose qui doit bouger c'est l'avant-bras. Le reste ne doit pas bouger. Ok les gars D'accord. Là, c'était le premier exercice pour les triceps. Ensuite, je vais vous montrer des, des, des, des... le deuxième exercice qui consiste à faire des pompes triceps. En, en gros, c'est quoi les pompes triceps C'est rapprocher ses bras de manière à former un triangle, se positionner au sol, et, euh, et là, ben, faire des pompes tout simplement Et là, vous verrez que ça ne travaille que les triceps Vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Plus vous allez rapprocher les bras, plus ça va travailler les triceps Plus vous allez écarter les bras, plus ça va travailler les épaules c la, Quand je dis épaules, c'est vraiment deltoïde et trapèze D'accord Et d'ailleurs, le muscle du dos que je parlais tout à l'heure, c'est les dorsaux Les dorsaux, je m'en rappelle C'est les dorsaux ça ressemble un peu au deltoïde du coup je confonds les deux noms, d'accord Là vraiment, vous faites plusieurs séries de pompes, n'hésitez surtout pas à faire beaucoup de répétitions. Plus vous ferez de répétitions, plus vous augmenterez l'intensité du travail et plus vous aurez des résultats efficaces, performants. Là, je n'ai pas mis des trucs dans la vidéo comme les abdominaux ou les cuisses parce que forcément je me dis... Les abdominaux, tout le monde sait faire des abdominaux, d'accord euh, Chez soi, tout le monde fait des abdominaux chez soi. Il n'y a pas forcément d'exercice spécifique aux abdos. Après, je ferai une séance spécialement pour les abdos dans quelques temps. Il n'y a pas de soucis, mais ça, je, la, je le ferai en salle de sport. Euh, je vous montrerai euh, quelques séances pour euh, travailler le V, travailler vos abdos, travailler vos obliques, d'accord Comme ça... Dans 6 mois, à la plage en août, vous aurez des abdos en béton. Aïe aïe aïe. Bon. Euh, pareil pour, les, pour tout ce qui est cuisses, Vous n'avez qu'à porter le sac sur votre dos et faire des flexions. Et ça travaillera vos cuisses ou vos fesses. Ok. Bref, bref, bref, bref, bref. bref. Euh, voilà, la vidéo touche à sa fin. Sur ce, ça m'a fait plaisir de vous, de, vous, de vous faire une nouvelle vidéo. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Digne de ce nom j'ai envie de dire. La dernière vidéo que j'ai fait c'était sur comment maigrir. Et elle a pas eu beaucoup de succès d'ailleurs. Mais j'avoue elle était un petit peu longue. Maintenant je vais essayer de faire des vidéos relativement plus ou moins courtes. De manière à ne pas trop vous, vous ennuyer j'ai envie de dire. à pas trop vous blaser. Ok. Parce que je me rends bien compte que faire des vidéos trop longues aussi. C'est pas forcément top top. D'accord les gars. Bon sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. À partager à mettre vos, vos impressions, ce que vous aimeriez améliorer dans mes vidéos, ce que vous aimeriez que j'enlève, peu importe. Hein moi, je suis moi, j'accepte, j'accepte, ah, ah, nah, nah, j'accepte les critiques et je sais les, les recevoir. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. surtout, gardez la pêche et mettez un petit like et abonnez-vous. Bref, vous savez quoi faire. Allez, à la prochaine, les gars, gardez la pêche, pêche.